— Oui ?— Ouais. Alors voilà, je voulais aujourd'hui, euh, suite à des événements, parler du complot des Gilets jaunes ou du gilet jaune des complots. Voilà, parce que très rapidement, euh, j'ai trouvé ça très violent que le journal Le Monde parle de la gifle qui a, qu a été donnée à Macron. il y avait des petites vignettes. Il y avait la gifle Macron, les Gilets jaunes, lui debout, et l'islamo-gauchisme. Donc ça voulait dire, ben, ça raccourci comme ça que j'ai compris, que tous ceux qui donnaient des gifles étaient euh, voilà, des, des, gens, des terroristes en puissance. Bon, alors l'histoire de la gifle, à titre privé, je trouve ça un peu triste, parce que j'ai l'impression que le mec qui a fait ça, ben, il va prendre deux mois de prison, puis s'il si recommence, il prendra un an, et bon, je crois qu'il est assez attiré par les chevaliers, c'est une tendance de l'extrême droite. Bon, c'est son droit, bien sûr, mais... — Ouais, je trouve ça un peu triste parce qu'il fera de la prison pour rien. Alors en plus de ça, j'ai lu que quand il y a eu le procès, il y a quelqu'un qui est venu qui a demandé un euro de dommages d'intérêt parce qu'il a dit qu'il n'était pas le gilet jaune et qu'il défamait les gilets jaunes et que la présidente du tribunal l'a viré en disant qu'ici, c'était pas le cirque. Bon, et bref, elle l'a viré, Voilà. Alors. Cette histoire de complot, moi je vais, être, je vais être assez rapide pour déboucher sur quelque chose de plus intéressant. De toute façon, même si le complot existe, alors on va être clair. Donc voilà, le virus a été mis par les banquiers proches de Rothschild, je ne sais pas quoi, de façon à interner tout le monde, qui permettrait d'assurer un état totalitaire tel que la vie orwell parce que les gens sont cons et comme les gens sont cons, ils acceptent tout. Et pourquoi ils acceptent tout Ouais, c'est pas grave, c'est parce qu'ils sont cons. Ouais, bonjour. je vous vois avec des pancartes. Ouais, il bah y a pas de pancartes. Photos hein. ouais. bah là il y en a pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est moi là. Ouais, bah c'est moi. Ça, ça peut pas vous. Ça vous manque. Non, non, non, non. <rire> oui, oui. Alors, alors, alors, alors donc. Ce monsieur-là, il a des grandes affiches, il est là sur la place de la République. Comment ça se fait que vous n'êtes pas là-bas Bon, on s'en fout. Je vais y aller. Alors. Arrêtez vos conneries, vous n'allez pas aller là-bas, non Pourquoi pas Pour faire quoi Tiens, tiens, tiens. Bon, alors donc, euh, voilà, j'expliquais ça. Qui a, qui a un complot Alors, donc par la, la banque Rothschild, etc., des gens qui auraient mis sciemment des, le virus en activité pour imposer un système soit chinois, ou bien pour que tout le monde aille en prison, et que, parce que la preuve, ça serait que les gens sont cons, et qu'effectivement, c'est tous des moutons, et comme c'est tous des moutons, il faut donc une avant-garde pour les tariennes, qui disent aux gens qu'ils ne sont plus des moutons, et les encadrer pour qu'ils arrêtent des moutons de façon à ce qu'ils viennent des bergers, et qu'on arrive à, à, à, à un troupeau, de bergers autogérés. Bon, donc ça, ça a peut-être. OK, il y a un complot. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait S'il y a un complot, de toute façon, on peut rien faire. Non, non, je n'ai pas le temps là. Après, après, après, après, non, non, après, parce qu'après, je vais perdre le fil. Donc, s'il y a un complot, de toute façon, on peut rien faire. Donc, je ne vois pas l'intérêt de dire qu'il y a un complot qui vous ramène à une impuissance totale et définitive. Donc, ça ne sert à rien. Pire, pire, la personne qui est convaincue qu'il y a un complot, dans ce cas-là, elle ne va rien faire. Donc, elle est macroniste, elle est, elle, est, elle est en marche, en marche, vers rien, en marche, vers un arrêt exactement comme Macron, qui marche qui marche en arrière ou qui marche en rond, enfin, on ne sait pas où, il... voilà, il marche mais on ne sait, où... sait pas où il va et il ne sait pas, ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il fait, voilà. Donc, c'est pour ça que moi je pense que j'ai évacué cette idée du complot. il n'y a pas de complot, voilà, il n'y a pas de complot, il y a juste un désarroi de tout le monde, soit un truc psychiatrique où tout le monde se dit en fait le système ne peut pas continuer comme ça, donc ils inventent qu'il y a un virus qui va tous nous tuer parce qu'on aurait fauté par rapport aux dieux, par rapport à la nature, par rapport aux pingolins, par rapport aux escargots ou je ne sais pas quoi et que ça nous serait une punition de Dieu. Ça, c'est un problème peut-être. Soit un truc inconscient qui nous ferait dire « Ah bah, de toute façon, avec la pollution, on ne peut pas continuer à avoir des voitures, à prendre l'avion et tout. Donc, on prend ce signifiant qui serait le virus, mais qui serait un signifiant en sens qu'il ne serait pas réel, mais il serait la révélateur de quelque chose qui nous dépasse et qui nous empêche d'être. » Et donc, on crée ce dispositif. Alors, j'ajoute aussi, il y a l'idée aussi qu'en fait, il n'y a pas de complot parce que personne ne dirige plus rien, que tout est le bordel, qu'on est dans une époque de communication. Par exemple, à partir du moment où le NPA, organisation Trotsky, décide de, de soutenir Mélenchon qui est un ancien trotskiste, mais c'est bien la preuve, et Krivine étant malade, d'après ce que je sais, ça veut dire qu'il n'y a plus de texte. À partir du moment où des trotskistes soutiennent la social-démocratie, il n'y a plus de texte. cest à qu n'importe quoi. Et je pourrais ajouter la même chose. Le, à partir du moment où l'ultralibéralisme commence à dire qu'on va taxer toutes les banques au niveau mondial, donc il n'y a plus de lien, il n'y a plus de texte, ils font tous n'importe quoi, ils sont à vue. Donc... Et c'est là où je voulais en venir. J'ai décidé aujourd'hui, suite à des entretiens extrêmement intéressants que j'ai avec ma psychologue depuis à peu près 15 ans ou une vingtaine d'années, voilà, un jeudi sur deux, euh, d'une manière assez régulière, j'ai décidé que maintenant il fallait plus que je règle des comptes avec mon père. Je ne téléphonerai plus à mon père, je n'ai pas de compte à rendre mon père, donc je n'ai pas à me positionner par rapport à mon père, dire des choses qui seraient intelligentes, ou dire des choses qui seraient contre les voitures, les taxis, le complot, la banque Rothschild, je ne sais pas quoi, ou Mélenchon, n'importe quoi. Je n'ai plus, mon... plus de rapport avec mon père, je suis libéré de mon père. En conséquence, je décrète. Voilà ce que je propose. Désormais, désormais, il est clair que les forces de l'ordre resteront dans le commissariat, tout le temps.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 Si c'est dans une banque, t'es saisi, ok. Si t'es le RSA, on te le coupe. Tout ça est très cohérent. Si c'est pas dans un cadavre, tu te sois une balle dans la tête. Ah ben c'est comme ça, c'est comme ça. Alors pourquoi les gens de la drogue Eh ben justement, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de possibilité. De, de... Et tu dis aux gens, faut avoir des nikes, il faut une voiture, faut être riche, il faut, faut avoir des belles filles, tout ça, faut être bien sapé. Alors comment ils font S'ils si n'ont pas d'argent, eh ben ils font ce qu'on leur a dit, ils prennent de l'argent, ils vendent ils font du commerce et ils se lèvent tôt. Et en plus de ça, ils, ils, ils se lèvent tôt. Euh, ils, non, ils ne se lèvent pas tôt.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 18h du soir, le horaire c'est 17h minuit. Et maintenant c'est sur Facebook, par internet, ils développent les technologies, il y a la de la drogue. Donc tout ça doit être encouragé. C'est le capitalisme, c'est en marche, c'est en marche. Voilà, le bon bras a échappé, c'est en marche. Bon, et je continue comme ça. Alors les immigrés, il est clair il ils déclarent qu'il faut qu'ils soient tous autorisés à venir en France, sauf les riches. Parce que les riches viennent en avion et polluent la planète avec leurs bagnoles, leurs avions, leurs chasses et tout le Par contre les pauvres, il faut qu'ils viennent, qu'ils aient un revenu d'insertion à vie de 2000 euros par mois. Comme ça.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 Parce qu'elle est comme ça. Après, elle, elle va supprimer les allocations, elle va tout supprimer, elle veut qu'il y ait des patrons, il ne veut pas qu'il y ait de syndicats. Moi non plus, je ne suis pas tellement pour les syndicats. Mais un mec qui travaille dans la SNCF ou en usine, s'il n'y a plus de syndicats, il bah, n'y aura plus de pause pipi, il n'y aura plus de post-casse-croûte, il voudra qu'il travaille tout le temps. S'il est malade, il ne sera pas payé. Donc c'est quand même bien pour les très pauvres ou les gens dans les usines, qu'il y ait des syndicats, la CGT, toute bordel, parce que si ce n'était pas là, ça en pire. Or la mère Le Pen, elle veut supprimer Zelda. Donc il faut voter contre la Mère Le Pen, de toute façon. Mais une fois qu'on a voté, il faut dire qu'on s'en fout du vote.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 cotiseront. Voilà, j'ai fini. Ce milliardaire, Je me demandais un... si Pierre n'était pas Léon... Léon Zitrone qui commente le tiercé. Ah, ben, ben, ben. Non, mais vous avez A déjà voir. vu un milliardaire dans ce café-là Non, non j'ai pas, pas vu. Et, et là, j'ai pris du retard. Il faut que je fonce Allez, pour Ali. Couper, je fonce pour Ali. Allez, terminé.